Je regrette qu'un média progressiste et ouvert à toutes les sexualités comme Combini et Speech n'ait pas osé mettre le doigt jusqu'au bout du problème. Parce que pour moi, t'es à la première phalange, tu vois, mais il en manque deux. La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine et désormais également. Tiens. Le nôtre. Merci Aurora. <rire> Alors on a perdu, on a fait une longue interruption dans la série des, des, des Aurora. on a perdu ton numéro de matricule. Je crois qu'on en était la dernière fois, si je ne m'abuse, à la 998. Ah. Donc, donc 999. On, on va, <rire> voilà, on va te desservir ouais, 999. Pas, hein. pas de trophée. D'où viens-tu nous, nous rendre visite De Paris. De Paris, et tu, tu sais que tu es donc affilié à ma, mon élevage de petits primates. Je suis le grand singe de, de la communauté YouTube. Donc je es un petit singe, un petit singe blond, un petit singe albinos. Et tu vas t'infliger maintenant avec moi une vidéo de combini sur la vie en, en commun. Est-ce que tu es prête Bah ben écoute, en avant. Est-ce que tu sais par quoi on va commencer juste avant cela Page euh, ben pub. La publicité. La vidéoscopie, c'est peut-être votre moment préféré de la semaine. Mais l'anniversaire de mon site, c'est certainement votre moment préféré de l'année. Et oui, mais cette année se ce greffe en plus un événement un peu, un peu, un peu déplaisant. Alors, je suis même obligé de vous rappeler que depuis le début de l'année, je ne cesse de vous protéger avec mes petits moyens contre l'inflation galopante. Je ne m'étendrai pas sur les causes de ce phénomène bien connu des spécialistes. En tout cas, il y aura à l'issue de l'anniversaire une réévaluation du tarif d'une dizaine de pourcents, la demi-journée de formation passant de 175 à 195$. Euro. Voilà, ça c'est au lendemain matin 8h de l'anniversaire, donc double raison de profiter de l'anniversaire du site cette année. Tous mes contenus payants à moins 16 et encore moins 16 et la remise groupée de Nono, c'est-à-dire une remise totale pouvant aller jusqu'à 50%, date à l'écran et le lien de la boutique, eh ben, depuis le temps, vous devez le connaître. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés. Et ça fait 2 mois et demi qu'on vit séparément. Alors, au niveau des réactions de nos proches, moi j'ai un petit exemple, c'est celui de mon papa il m'a posé au moins dix fois la question. Attends, attends, attends. Et... Juste, juste pour une fois que les protagonistes donnent tout de suite les indications de temps sans que j'ai à leur réclamer, en l'occurrence ils sont, ils sont coachés par, par une journaliste, on imagine. Donc, connaissent, ils se fréquentent depuis cinq ans, ils sont mariés depuis deux et demi et ils habitent séparément depuis deux mois et demi. C'est pas nous avons fait maison à part de mois et demi et c'est une expérience qui est passée et je vous le raconte. Oui. On ne sait pas quand ils ont emménagé ensemble. Imaginons que ce soit au début. Donc on va dire 4 ans et plusieurs mois. Et donc ils ne sont maison à part que depuis très très récemment. Ok. En fait, vous êtes séparés, tout ça, pas me le dire. Enfin, ils pensaient vraiment que c'était pour cacher quelque chose. Et Moi, toutes les femmes de, la... de ma vie euh, ont totalement compris euh, mon choix. Toutes les femmes et de ma vie, vie Mais que c'est que cette histoire hein. <rire> C'est un, un, un trou. <rire> euh, <rire> du... Voilà. Alors, bon, tu connais la règle de toutes les vidéoscopies, hein, quels que soient les protagonistes, surtout, surtout. On ne tacle pas sur le physique. Voilà. Alors là, par contre, euh, à défaut de tacle... Non, mais ils sont plutôt... Bon, tu vois que c'est des citadins, euh, voilà, ils ont un petit peu tous les codes. Euh, euh, mais euh, les codes sont relativement euh, inversés. c'est très très masculin quand même. Hein, Je n'ai pas, pas, pas dit qu'il était masculin, j'ai dit qu'il avait les codes du citadien euh, contemporain. Il semble que les œstrogènes et la testostérone aient, fait le, aient pris le chemin inverse. Hein. C'est un peu comme le chassez croisé des vacances sur l'autoroute. Tu sais, on voit ces images où tous partent d'un côté, il y en a un tout seul de l'autre. Là, euh, que ce soit au niveau euh, des corpulences, des, des, des postures, euh, même au niveau mammaire, il a un petit côté Thomas Messia, on voit qu'il y a un petit, un petit surplus de graisse au niveau du, du, du, du mamelon. Euh. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Malade mentaux. On voit que le dorsal, là, là, là ça, là, euh, bon, il n'y est pas, en fait, il est simplement, <rire> il, il n'existe pas. Euh, la manchure du t-shirt, bon, au moins il a choisi sa taille. Il a vraiment le, le rôle du, de la femme sur l'extrait. Euh, C'est elle qui prend la parole en premier. C'est elle qui est au premier plan. Euh, il est au second. Euh. D'ailleurs, elle est particulièrement, enfin, euh, le malaise est palpable. Hein. Toutes les femmes de ma vie, euh, on montrera. Elle a le regard dans le vide. Elle est extrêmement gênée et son ego son, son est blessé. Hein. Et lui, il le dit avec une avec une désinvolture un peu... C'est évident, en fait. Oui, oui, c'est évident. Je m'autorise à penser que c'est pas la première expérience, on va dire, de dissidence de couple. Je pense qu'ils ont déjà essayé soit l'amour à plusieurs en même temps, soit pas en même temps, mais enfin, quand même, le, le trouble. Je pense que leur couple est déconstruit comme l'homme d'Alice Coffin. C'était une très bonne chose, et tous les mecs, c'était... Euh... T'as pas un problème sexuel, toi la décision de plus vivre ensemble, elle était liée en partie à la charge mentale. Ah voilà Alors, donc, nous avons tenu 35 <rire> secondes sans charabia féministe. Et alors c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'il était tout sourire et tout détendu, euh, comme dirait Depardieu dans les Valseuses. Et elle était crispée quand il évoquait les femmes de sa vie. Et là, quand elle évoque la charge mentale, c'est lui qui se pince les lèvres. Donc, manifestement, il y a des non-dits dans cette tyrannie de la transparence où les couples viennent... Euh, viennent vomir un petit peu leur, leur vie privée il y, y a quand même des il y a des dissensions qui ne disent pas oui, leur nom oui. hein Bien, parce que moi je suis du genre plutôt maniaque et lui du genre plutôt pas maniaque ces micro angulats elles prennent quand même pas mal de place et en fait on s'est dit que c'était un peu dommage de perdre en qualité dans notre couple à cause de la poussière quand tu n'habites pas avec la personne c'est toi qui gères ton emploi du temps sur le ménage, c'est toi qui gères ton environnement et ton quotidien et l'autre personne, du coup, elle fait pareil de son côté et chez elle. Quoi. Les points positifs de ne plus habiter ensemble Je ne crois pas un seul instant que le ménage soit la raison première. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase ne se compose pas que d'une seule goutte d'eau. Dans le vase, il y a un litre plus une goutte, tu vois. Mais en fait, la goutte ne doit ne pas, ne, ne pas occulter le litre qui, qui précède. Je pense que la, la raison, tout simplement, n'est pas assez rose pour combiner. qu'elle est beaucoup, beaucoup plus noire et que tout simplement, ils ont pris la, la, finalement le motif de la dernière engueulade, mais qu'en fait, ça ne représente rien. Fondamentalement, si on est incompatible du point de vue de l'hygiène, on le voit tout de suite. On a, on a un seuil de tolérance différent au bordel, et quand on est en deçà du, du seuil, simplement, on ne le voit pas. J'ai déjà raconté à maintes reprises, à l'époque où je louais des apparts sur Airbnb, etc., je me plaignais jamais, sauf une fois, c'était vraiment immonde, enfin c'était immonde sous le lit, n'était pas propre et tout. Et la, la propriétaire, enfin plutôt, qui n'était même pas une propriétaire, qui était une, une sous-locatrice qui louait en Airbnb, enfin, c'était un, un truc dégueulasse, c'était aux états unis c'était une chinoise, hein, on passe le bonjour à nos amis chinois, un truc, c'était infect. Et euh, donc du coup, elle, elle me dit, non, non, c'est propre, vous dites n'importe quoi. Donc le Airbnb, la force à venir voir. La plateforme dit non non euh, votre hôte se plaint vous y allez et je lui laisse donc elle arrive dans les deux heures je lui laisse les toilettes exactement en l'état et elle me dit non non c'est propre je l'ai fait et là je lui dis mais vous n'êtes pas objective vous voyez bien que ça ça n'est pas propre et et en fait donc on a tous un seuil hein, je dis pas que les Chinois ont un seuil de, de tolérance ah. à la saleté ah. loin de moi bien entendu ah, on adore les, les Chinois d'ailleurs ils nous ont prouvé à de nombreuses reprises que c'était nos, nos alliés mais bon bref, en tout cas, euh, c'est pas un sujet de discussion une fois qu'on a compris ça et qu'on sait qu'on ne ben, changera pas le seuil des gens à la limite. Et, et du coup, le sujet de l'habitat la, de la, de séparé okay. est, est banalisé. C'est un sujet intéressant que je me suis moi-même longtemps posé. Mais j'ai été plutôt sur leur ligne de euh, dans la mesure où les possibilités le permettent de garder deux lieux de vie et de se rencontrer où on veut, quand on veut. Mais pas pour une raison futile. Là, le problème, c'est que je trouve que c'est un vrai sujet, Merci. mais banalisé, futilisé par l'exemple choisi. Le c'est de passer du vrai, du vrai bon temps ensemble, du temps choisi, et ne pas être imposé par la charge du couple. Donc, elle cuisine super bien, mais du coup, on avait perdu l'habitude qu'il me cuisine des choses. <rire> parce qu'en fait, ma flemme, parce que le quotidien, blablabla. Et du coup, il m'invitait plus souvent pour me faire à manger. Je ne cesse de répéter dans mes séminaires liés au couple que l'intendance, c'est la vie. Oui, bah l'homme, il a beau avoir beaucoup de, de, de strogène et peu de testostérone, il tombe dans les mêmes travers que celui qui en a beaucoup, c'est-à-dire que la conquête nécessite un gros investissement, et puis il désinvestit, il s'habille plus, il fait moins de sport ou plus, il cuisine plus, et etc. Et c'est un tort, euh, je partage à 100%, je suis d'accord. C'est vrai c'est 100% vrai, je ne défends je ne suis pas un viriliste ou quelqu'un qui pense qu'il y a le camp des hommes et qu'universellement on a raison c'est dommage encore une fois que l'interview se limite à... Cuisine! Il y a plein de gens qui me disaient, bah non, je veux pas le faire parce que j'aurais trop peur que la personne me trompe. C'est pas parce que la personne vit sous le même toit que toi que tu peux contrôler ça. T'en as absolument aucun rapport. Et s'il y a une question de jalousie ou de manque de confiance, le problème est là à la base et qu'il faut peut-être en parler. Je pense que si ça doit jouer sur la représentation dans les médias, dans les films, dans les séries. Les couples qui sont censés avoir réussi, etc., enfin, qui sont des couples épanouis, on ne met jamais en cause l'idée qu'ils vivent sous le même toit. Oui, alors là, c'est pas pour faire de la sémantique, mais euh, les couples qui ont réussi, c'est pas la même chose que les couples des gens qui ont réussi. C'est comme gentil garçon et garçon gentil. Un gentil garçon n'est pas un garçon gentil, un garçon gentil n'est rarement un gentil garçon. Les couples de gens qui ont réussi... En général, euh, sont multi-domiciles. Hein. C'est très rare qu'ils s'enferment sous le même toit habitable, ne serait-ce que par le, parce que leurs activités, généralement, réclament de voyager ou de pas être aux mêmes heures, etc. Euh, les couples qui réussissent, après, il faut se méfier des biais. On prend souvent comme couple qui ont réussi nos grands-parents. Euh, nos grands-parents, en général, il y en avait une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, ils s'évitaient 10 heures par jour. Euh, ils pouvaient pas se blairer, euh, ils ont pensé 50 fois à se séparer, ils ne l'ont pas fait parce que simplement socialement c'était trop cher. Euh, ils se sont généralement trompés euh, à la larigot et dans les familles de 5, 6, 7 enfants, il y en a un ou deux, on ne sait pas à qui ils sont. C'est ça la réalité des modèles des grands-parents. Alors après, on les voit un peu comme le lion amoureux de la fontaine, on voit des, des, on voit des gens aux ongles limés et aux griffes euh, coupées, et on se dit oh, ils sont inoffensifs, ils sont vieux, ils sont gentils. Alors là, là, en fait, sans le savoir, vous me mettez devant un, un grand défi, puisque je connaissais à peu près toutes les fables de La Fontaine par cœur. J'ai choisi le, le lion amoureux, qui est une fable intéressante, au sens où il l'a écrite pour s'adresser à une femme qui en a fait voir de toutes les couleurs, qui était la marquise de Sévigné. Et ça commence comme ça. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquitte toute belle. Donc en gros, il lui beurre l'arrêt pour commencer. Euh, « À votre indifférence près », donc il faut comprendre dans l'indifférence qu'elle a, qu a été indifférente à ses, à ses entreprises. « Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion Qu'Amour sut dompter. Amour est un étrange maître, heureux, qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups, si... La vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir, euh, ayez conscience qu'elle vient s'offrir à vous par zèle et par reconnaissance du temps que les bêtes parlaient, les lions voulaient entrer dans notre alliance, euh, pourquoi pas, ayant euh, courage, intelligence, ces belles hures outre cela, voici comment il en a là, un lion de haut parentage, passe par un certain prêt voit une bergère à son gré, il la demande en mariage. Le père eut fort souhaité un gendre un peu moins terrible, la donner lui semblait bien dure, euh, la refuser n'était pas sûre, même un refus fait possible qu'on eût vu un mariage clandestin, car outre que la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, dont, n'osant renvoyer ouvertement notre amant, lui dit ⁇ Ma fille est délicate ⁇ vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime, vos baisers en seront plus délicieux. Ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme m'était aveuglée. Sans dents, sans griffes, comme place démantelée, on lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance, amour. Amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « adieu prudence ». Enfin, euh, ta grand-mère à 25 ans en mini jupe, dire, c'est pas une insulte à la Marceau, c'est une réalité. Ta, ta grand-mère à 25 ans en mini jupe était peut-être plus bonne que ta meuf actuelle. Euh, ton grand-père en, en, en, en boom euh, le samedi devait emballer... Euh... Ah la meilleure idée, quoi. Que dirait un couple qui veut sauter le pas euh, Surtout de discuter de la conversation, c'est le plus important. Euh... Choriste des mots creux, postier des poncifs... Euh, Échanger avec votre conjoint ou conjointe... Je suis tout à fait d'accord. Et pas imposer, parce qu'en fait, euh, bah nous, s'il y avait un des deux qui n'avait pas voulu le faire, on ne l'aurait certainement pas fait. Non, pas du tout. Ou peut-être pas... Tu ne si... peux pas imposer à l'autre de continuer à vivre avec toi. <rire> c est, c est, si tu en es à imposer à l'autre de ne pas partir, euh, c'est déjà que c'est fini, en fait. Nico va partir voyager, donc on a décidé de, que moi, je revienne chez nous. Attends, Nico a choisi de partir voyager pour les fêtes de fin d'année mmh. Le mec, il se barre pour tout Noël. seul pour Noël, Nouvel An. Ah. Il a besoin rien, hein, Nico. Mmh, mmh, mmh. Vraiment beaucoup. <rire> Là, là, ça commence à sentir. Euh, Nico, il a besoin Nico aurait un ami paysagiste à Mykonos, euh, <rire> j'en serais pas 100% euh, surpris. Et, et je regrette qu'un média progressiste et ouvert à toutes les sexualités comme Combini et Speech n'ait pas osé ça. mettre le doigt jusqu'au ouais. bout du problème. Parce que pour moi, t'es à la première phalange, tu vois mais il en manque deux. <rire> c'est marrant, au moment où je dis ça, elle a les, elle a les doigts comme ça. Je pense qu'il fallait utiliser les doigts autrement. Sur le long terme, on peut revivre ensemble. Je pense qu'il y aurait l'option des deux chambres. C'est juste que c'est con, mais c'est au niveau peut-être de la déco, au niveau du rythme de sommeil, parce que bon, c'est vraiment pas la même heure. Fin... Je ne comprends pas cette obsession à feindre le sommeil en même temps. Il est très très très très peu probable que deux personnes sur des mois et des années de vie ensemble aient toujours sommeil en même temps. Même le matin, mais laisse-moi aller dormir euh, avant ou après toi, n'en fais pas, un, euh, ne ne ne me suis pas comme un toutou en mode non non mais aussi j'ai sommeille en même temps si c'est pour rester à côté éveillé à attendre, je trouve que la le, le, le, la synchronie forcée des rythmes de sommeil est une hérésie. Arrêtez de vous forcer à faire semblant d'avoir sommeil en même temps que l'autre. Je pense que deux chances c'est le, le le minimum quoi <rire> Bah, ce sont des gens qui, sont, qui se sont mis ensemble très tôt, qui se sont lassés très tôt et qui ont désinvesti très tôt, et qui du coup ont des problèmes de vieux, mais à euh, 30 ans. On se met en couple à, à 14-15 ans, on s'emmerde beaucoup plus vite. Moi ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est les futilités des raisons. Quand elle parle de déco, enfin déjà, bon, il me semble... Oui, on suit une impulsion et on invente des prétextes pour la rationaliser ex post. C'est dommage. On a un sujet, donc là, il faut presque blâmer un peu le petit primate qui nous l'a soumis via le hashtag... Vidéoscopie. Vidéoscopie. C'est qu'on a un sujet intéressant, effectivement. Mais alors, un, Combini le met pas en perspective en disant est-ce que c'est un mouvement de fond Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a des témoignages qui pourraient transformer une anecdote en tendance de fond Et secondo, il est absolument évident que ces gens ont des univers euh, érotiques, fantasmatiques et personnels disjoints. Ça se voit. Et sur une bonne idée de départ, c'est dommage d'en rester à un passage de doigts sur le, la poussière de la patine vinyle quoi. On, a, on a compris qu'évidemment dès là tu vois les sponsors, tu vois le format, tu vois le, le, le couple mixte, c'est toujours promouvoir un couple déconstruit, mixte, ouvert, fluide, pour en faire quelqu'un de soumis voilà au, à la volonté de consommer la dernière mode, la, la dernière tendance. Euh et euh, surtout pas rétrograde, surtout pas conservateur, et surtout pas axé autour de l'impératif euh, produire, reproduire, se, se défendre, travail famille patrie, bon, etc. Ça on a compris. Débat ouvert. Dites en commentaire si euh, couple ou si euh, monolocal, bilocal, comme on dit comme on dit par ici, euh, enceinte close ou enceinte ouverte. Euh une maison, deux maisons, trois maisons, la grange, le grenier, Enfin, dites que comment vous vous y prenez et, et si la cohabitation est un impératif indépassable. J'étais plutôt sur leur ligne pendant une dizaine d'années et que maintenant je n'en sais fichtrement plus rien. Enfin, si vous vous dites pourquoi l'expert n'en sait plus rien, c'est parce que je pense que quand on n'élargit son champ de compétences dans un domaine, on découvre également que des certitudes sautent, et qu'à un moment, on ne sait plus. Voilà. Si quelqu'un n'a que des certitudes, méfiez-vous, il sait rarement tout, tout, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Voilà, pour d'autres vidéoscopies sur les relations et le couple, je vous recommande de pointer au bout de mon doigt, et si celle-ci vous a fait marrer ne serait-ce qu'une fois, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce.